Salut, c'est Ross, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va. Là, si vous entendez marcher que vous m'entendez un petit peu essouffler, c'est parce que je suis en train de faire du trekking. Donc en même temps, je, je fais ce podcast tout en marchant. Là, je suis parti pour au moins 10 bornes de, de marche à pied. Et je ferai quelques vidéos de survie en même temps sur la deuxième, pour la deuxième chaîne. Et je vous montrerai quelques astuces et quelques matériels. De survie, donc alors j'ai voulu revenir sur un podcast euh, sur, sur une news que j'ai vue euh, ce matin. D'ailleurs, elle est toute récente, elle est sortie ce matin. <rire> Moi, c'est réglé. C'est l'homologation des casques qui va passer en 22.06. Alors, c'est le truc, si je crois, c'est ECE 22.06. Jusqu'à présent, on était en 22.05. Alors, la différence, c'est que jusqu'à présent, il y avait six points de contrôle sur le casque. Et maintenant, euh, bah, il va en avoir je crois 12 ou 16 de points de contrôle. Alors, la grande question est, est-ce qu'on peut garder nos anciens casques maintenant qui euh, ils vont sortir cette nouvelle norme Oui, heureusement. Putain, Ça aurait été le coup qu'on est obligé de revendre nos casques, je veux dire. Ils nous la met tellement profond ce gouvernement fantoche, que bientôt ils vont nous trouver qu'il y a un boulon qui n'est pas assez vissé sur la moto. quoi, Et qu'il faut en mettre un autre, donc il faut arrêter les conneries heureusement on peut garder donc si vous avez des casques avant cette norme dont, dont moi vous pouvez continuer à rouler avec vos casques donc les, ni les gendarmes ni les crs ne peuvent vous dire quoi que ce soit par contre les casques à partir de juillet donc euh, à partir de maintenant hein, qui seront achetés devront avoir cette nouvelle homologation bon, c'est ça la seule différence après honnêtement j'ai jamais vu aucun gendarme ou aucun crs me demandait de, si mon casque il était aux normes. Du moment qu'il pouvait qu'un casque, euh, pantalon et, et qu'on s'appelle bottes et, euh, et qu'on s'appelle, et gants, moi j'ai vu des gens dire, attendez, euh, démontrez-moi votre casque pour voir si le marque c'est eux. Donc voilà, j'ai vu des gens qui achetaient des casques chinois. Après, bien sûr, hein, ça c'est à vous de voir. Si vous achetez de la merde le jour que vous avez un accident, euh, si c'est du chinois. Si vous avez le casque qui s'ouvre de part et d'autre de votre, de votre tête, il voilà, ne faudra pas, faudra pas pleurer. Mais là, pour cette nouvelle homologation, j'avais peur. Mais non, j'ai bien lu l'article, le, le texte de loi. Non, non, on peut garder nos casques. Simplement que voilà, si vous achetez un nouveau casque, il va falloir maintenant qu'il ait une nouvelle norme. Mais surtout, ça va s'appliquer, c'est pour ceux qui vont passer le permis. Parce que, si vous arrivez, parce que eux ils contrôlent ça, c'est pour vous montrer qu'il faut avoir les normes et tout, machin et compagnie. Si vous arrivez le jour du plateau, le jour du permis, s'il peut vous demander, montrez-moi si ton casque est aux normes, ne lui montrez pas un casque ancienne génération. Parce que là, eux, par contre, ils vont vous le refuser et, et vous ne pourrez pas vous représenter à l'épreuve. Parce que c'est pour bien montrer que maintenant il faut avoir les nouvelles normes. Mais ceux qui l'ont déjà, comme vous et moi, un casque, un, un, un, un ou des casques d'ancienne de, génération, il n'y a aucun souci. Vous pourrez rouler. Donc si vous tombez un jour sur un, un CRS à moitié taré ou trop zélé qui vous dit « Non, non, en tout cas, ce qui n'est pas aux normes, c'est des conneries. » Vous pouvez très bien rouler avec ça. Encore heureux. Parce que sinon, on s'en sort plus. <rire> si on commence à changer ça, je veux dire, depuis qu'il y a Macron, on dirait que toutes les lois à la con, elles fleurissent les unes après les autres. Après le contrôle technique moto, maintenant, il y a ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir bientôt Je sais ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois. Ils vont nous, nous, nous, nous imposer le pantalon en cuir en moto. C'était nous, qui qui voulait passer, passer un moment. Et après, ils avaient dit, non, on va leur laisser les jeans. Mais passer un moment, ils voulaient ça. Pantalon en cuir obligatoire. Donc Enfin, en cuir. En tout cas, avec une armature qui est faite vraiment spécialement pour, le, pour la route. Quoi. Moi, je l'ai pas. J'ai juste les gants. Le casque, les, comment ça les bottes homologuées, mais c'est vrai que le pantalon, je suis en jean. Ou en pantalon un peu renforcé, mais légèrement. Quoi. Donc voilà. Putain. Là, il fait une chaleur à crever. Il fait 36 degrés. Là, c'est vrai que c'est pas évident. Hein, en même temps de parler. Sauf que ça grimpe bien. Ça grimpe bien. Enfin bon, il faut faire. Il faut, il faut. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit podcast. Question de parler sur cette news. Parce que c'est vrai que sur le moment... Je me suis dit, euh, putain de merde, oh, ils commencent déjà à nous sortir une nouvelle loi encore à la con. Et puis, non, non, heureusement, ils sont quand même un peu moins stupides que d'habitude. Ils ont dit, euh, non, voilà, les casques, vous pouvez quand même les garder. Ça va être. Disons que voilà, il y a beaucoup plus de points. Je crois qu'il y a 12 ou 16 points de, de contrôle de plus pour vérifier si euh, bah, le casque est bien solide. Par contre, l'inconvénient quand même de cette chose-là, ça va être financièrement. Ah, bah oui, si le casque il valait par exemple, je sais pas 200 euros ou 300 euros, bah, il va prendre 50 euros de plus. 50 ou 100 euros de plus. Et oui, parce qu'il faut qu'il soit renforcé beaucoup plus. Donc eux, bah, ils s'en foutent, hein, les, les constructeurs de casques. Ils vont dire pas de problème, mais on va impacter ça sur le prix. Donc au final, les grands perdants, c'est toujours nous. Parce qu'ils sont marrants quand ils sortent leur loi de merde comme ça. Oui, d'accord, ok. Mais hein, au final, c'est toujours le consommateur qui se récupère ces conneries. C'est un peu comme quand ils avaient sorti les pots catalytiques pour les voitures et tout ça. Les, comment les, les constructeurs, ils ont dit, ouais, pas de problème, OK, pas de souci. Mais c'est 2500 euros de plus sur la note, parce que le pot catalytique, c'est à peu près 6 qui vaut. Dans les 2000, 2500 euros, le pot catalytique. Donc voilà. Et les motos, pareil. Quand, quand ils imposent des normes euro 5 et tout ça, vous voyez les motos qui deviennent de plus en plus chères, c'est normal. C'est parce que voilà ils sont obligés de répercuter ça sur le prix parce que faut que ça respecte, ça respecte le, les normes anti-pollution. C'est toujours pareil. Ne hein. Croyez pas qu'ils euh, qu vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vous sortent des lois comme ça et qu'au final vous allez vous en sortir. <rire> non non c'est toujours vous qui allez payer le à chaque fois l'addition. Bon alors, non parce qu'il y a des gens qui vont vous dire ouais mais c'est bien c'est super il y a plus de points de contrôle. Oui c'est super ton casque qui sera plus renforcé mais tu vas le payer plus cher. Entre 50 et 100 euros plus cher, ça c'est sûr et certain. Donc quand tu vois déjà le prix des casques, tu te, tu te dis euh, voilà quoi. Bon, enfin voilà, sinon, petite news comme ça. Je l'ai vu ce matin, je me suis dit, tu vois, je vais faire un petit podcast, j'essaie d'en parler. Je me, suis, je me suis un peu effrayé quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez, tu vas voir le, le coup qu'on va devoir <rire> racheter des nouveaux casques. Et puis non. Au final, pas tant comment ils vont vérifier si vous avez l'ancienne génération ou la nouvelle Point d'interrogation. Moi, je pense que c'est surtout pour le permis. Je vois mal un CRS arriver <rire> et te demander d'enlever le casque et de vérifier. Moi, ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais arrivé qu'un CRS il arrive il me dit voilà. Je dis CRS parce que les gendarmes, ils en ont encore, encore, encore plus rien à foutre. Mais les CRS, c'est vrai que généralement, des fois, ils peuvent vous emmerder. Bon, enfin, bon. En tout cas, faut pas s'inquiéter. Donc c'est la norme ECE 22.06, ça veut dire que le texte de loi a été adopté le 22 juin et il rentre en application en juillet. Donc il est déjà rentré en application, donc ceux qui vont passer le permis et ceux qui, euh, par exemple, qui vont passer les épreuves plateau, euh, conduite et tout, mieux vaut pour vous que vous ayez un casque de nouvelle génération. C'est con, mais c'est comme ça. Et là, ça grimpe, pas. je crevais que c'est pas que je suis crevé mais disons que ça monte et avec des chaleurs comme ça enfin faut souffrir pour faire des vidéos <rire> bon allez je vais vous laisser je vous souhaite un bon ride une bonne continuation ciao ciao les gars